Vous en avez marre de ces matins où vous n'avez plus d'énergie Ces matins où sortir du lit est un supplice Votre petit-déjeuner ne vous apporte plus l'énergie dont vous avez besoin Malgré les pancakes protéinés, le café, le thé, les flocons d'avoine, le whisky et le Nesquik Vos batteries sont toujours à plat et rien ne vous convient plus Eh bien, gardez espoir, car nous avons la solution miracle. Faites table rase pour... Milk Bowl Le lait de taureau Milk Bull est un lait de taureau riche en taurine, en fer et en minéraux hyperactifs. Une seule gorgée de ce lait vous procurera tout ce dont vous avez besoin. Force, peps, courage et énergie jusqu'à la fin de la journée. Peut provoquer de l'hypersexualité, de l'hyperactivité et de l'hyperincohérence. Ne convient pas à des enfants de moins de 12 ans. En vente dans tous les supermarchés à un prix exceptionnel de Milk bull, Le lait de taureau Ce produit est incroyable J'adore ça Mais en fait, qu'est-ce que c'est notre produit miracle est un lait de synthèse à base de sperme de taureau. Ah MilkBull, le petit-déj des vrais bonhommes. Mais ça donne de l'énergie Alors, achetez-le Salut tout le monde Si l'épisode vous a plu, pensez à me mettre un gros pouce. Coquin. À la faire découvrir à quelqu'un d'autre, à me laisser un commentaire sur vos impressions et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Ça permettra à la chaîne de grandir et d'évoluer. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle parodie et je vous fais des bisous. Ciao.